Et bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 103 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à 007 Legends Qui est un, un des derniers jeux euh, qui parle de James Bond En gros Et euh, ils, ont, ils ont fait une sorte de recompilation des histoires qu qu'il y a eu Et euh, ils ont fait un jeu vidéo Ils se sont, euh, j'ai envie de le dire cash direct, totalement ramassés Vous allez voir qu'on qu va y jouer, on va y jouer On va pas y jouer longtemps, ça je vous assure parce que ce jeu, euh, je ne l'aime pas. Euh... <rire> Franchement, c'est un, une sorte de... de jeu de tir euh, en mode James Bond, hein, infiltration, tout ça. Mais euh... mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment top. Alors, Zero Zero's Legend, appuyez sur la barre d'espace. Alors, cette icône indique que le jeu se automatiquement. Oui, recherche de contenu additionnel. Mm -hmm. Voilà, alors, on va se faire un petit mode solo. En mode campagne et en faire une nouvelle partie. Voulez-vous hein, commencer une nouvelle partie Oui. En mode moderne ou classique Alors, euh, on va prendre du moderne, euh, parce que classique, euh, ça serait un peu trop dur. Donc voilà, je vous laisse la cinématique. Je suis devant le train, madame. Quels sont mes ordres Éliminez Patrice. Il ne doit pas s'échapper. Je suis en position, madame. Je me prépare à tirer. Négatif. Je n'ai pas d'angle de tir. Ils vont entrer dans un autre tunnel. Mais tirez bon sang Maintenant Cela va le confortable, James. nous serons dans une arrangée. Mais je dois soutenir le pilote automatique. Gorfina, vous espérez faire le rêve Non, je ne suppose J'espère que vous mourrez. Donc nous commençons à jouer maintenant. Donc on est en vue FPS première personne. Euh... Alors zqsd c'est pour me déplacer, bon ça j'avais remarqué tout de suite. Souris pour regarder autour de vous, ah, ça aussi j'avais remarqué que je pouvais bouger avec la souris, comme un peu dans le jeu de FPS. Alors par contre un problème direct, c'est la sensibilité de la souris qui est totalement horrible. Euh, non, pas paramètres vidéo, c'est bon. Euh, la souris que je... à peine, à peine je, je bouge ma souris que ça bouge de partout, c'est un peu horrible. Alors là, il y a un portable. Oula, il est petit bug en plus pour répondre au téléphone. Oui, je réponds au téléphone. Ici Bond. Bonjour 007. Vous avez du nouveau Est-ce que la secrétaire de Goldfinger a parlé Non, elle est morte. Quoi Il devait être au courant de notre opération. Le trésor est convaincu que Goldfinger est responsable de la hausse de l'or. Vous prenez le prochain vol pour rejoindre son usine en Suisse. Je suis en route. Le abonde. Nous voulons prouver que Goldfinger fait sortir de l'or d'Angleterre. Trouvez assez de preuves pour qu'on puisse l'arrêter, et filez. Donc c'est parti, cette année de jouer la première mission Cette mission là qu'on va même pas finir euh, Je le prédis d'avance, hein, je sais où c'est que je vais m'arrêter euh, Donc là on va se faire attaquer On va essayer d'infiltrer de, de un, une base là pour récupérer des preuves Alors par contre, alors tout de suite ce qu'on repère c'est la maniabilité qui est totalement à chier Je n'arrive pas à viser avec cette arme C'est de la merde Alors, non, j'appuie sur une touche, non Je, je n'arrive pas à me baisser aussi là, de toute évidence, je arrive pas euh, et je me fais tirer dessus de partout. Vous voyez déjà, c'est déjà... Putain, regardez, j'arrive pas à viser. En fait, la sensibilité souris, je vous explique. Euh, on la règle, donc... Euh, comme on a fait il euh, y a deux secondes pour, pour, les, pour les mouvements de partout. Sauf que quand vous êtes en mode viseur, elle est 30 milliards de fois plus lente. Et vous êtes obligé de faire 10 km avec votre souris pour viser votre ennemi. Parce que vous n'arrivez pas à être précis assez rapidement. Et donc, regardez ça. J'essaye même pas parce que j'ai un chimaras. Là, ça va, je l'avais devant moi. Hop. Non. Alors, je sais où je dois aller. Heureusement, il y a un point. Est-ce que je vais y arriver sans me faire déchirer Normalement, ça devrait le faire. Euh, là, ma caméra a bougé un peu. Je vais récupérer une arme. Ma caméra a toujours des, des petits sursauts assez spéciales. Voilà, parce que bon, mon pistolet, c'est pas non plus la, la, la joie pour tuer les gens. C'est que euh, je suis pas très bien équipé, hein, je sais, euh, je sais pas, euh, chez James Bond, euh, je m'attendais à avoir un équipement de fou. Et ben non, j'avais un petit pistolet en carton, carton papier mâché. Euh, là, il y a des mecs là-bas. Regardez comment, comment, je, je, comment je fais pour viser des mecs aussi loin. Et eux me visent très bien, hein, par contre. Hein. Vraiment, ça ils, ça, ils savent faire. Regardez ça. Il me tire dessus moi j'ai de, de la peine à viser avec mon, ma sensibilité en carton. Il y a quelqu'un qui me tire dessus, il est derrière moi non Non non il était devant. Alors euh, parce qu'il n'y a personne derrière moi, c'est pas possible. En fait, je, à chaque fois que vous retournez, vous avez tout le temps plein d'ennemis de partout. Alors euh, j'ose pas trop me retourner parce que je sais que si je me retourne, je vais, je vais revenir devant. Et j'aurai 30, euh, 30 milliards de, de mecs dessus sur moi. Regardez, regardez, je tire de partout, je n'arrive pas. Ils sont devant moi, ils sont devant moi, j'ai rien pour me cacher. Si je, si je vais trop loin pour me cacher, j'arrive pas à les viser parce que un, déjà j'ai un viseur de merde. Et en plus euh, on galère. Et il y a quelqu'un mais il est là, putain, je le voyais plus. Et je recharge, voilà, au milieu. Lui il me vit ton chargeur sur la tête, je meurs pas. Normal. Allez vers bombe. Euh, non ça c'est pour euh, C'était pour son arme. Euh, alors on va monter là-haut, indicateur d'objectif, hein, barre espace pour sauter, hop, Bond. je vais aller ici, de maintenir E pour ouvrir, qui vous aider dans votre récupérer les informations du MCS, organisation pendant la mission, donc là bon bah il faut que je tire euh, là, <rire> marqué, maintenant on est patient, au feu les pompiers la maison qui brûle, terminé l'objectif, Ouais j'ai pas eu le temps de lire. Utilisez votre XP pour obtenir un... Putain, j'ai pas le temps de lire. Euh, là, je me fais cramer, je suis allé trop tôt. J'ai pas eu le temps de lire. Il me marque des trucs, mais euh, j'ai pas le temps de les, de les comprendre. Il y a encore un mec là. Que je n'arrive pas à viser, que j'ai de la peine du moins. Lui là-bas. Lui ici. J'ai un peu de chance, là. Ça va. Moi, bon, ouais, Je veux pas être mauvaise foi, mais c'est vraiment très dur à viser. Regardez ça. Ah Comment je mets du temps à... à, à me... À, à les viser, quoi. Ça, c'est un temps fou que vous perdez parce que... Regardez, il y a un mec à côté, j'ai pas le temps. Allez Et limite, il faut que je bouge, en fait. Il faut que je marche pour, pour viser mieux. Avec la caméra, c'est pas possible. Il faut que je me déplace. Alors, je choisis une autre arme parce qu'elle a l'air un peu mieux. Je suis pas sûr qu'elle soit mieux. Ah, ok. Oui. Elle tire une balle, mais... Euh... Une sorte de fusil à pompe. Voilà. Hop, donc du coup je peux prendre mon temps. À partir du moment où je, où je le vise, bah, une balle ça suffit pour lui hein, pour le tuer. C'est euh, vrai que ce genre d'arme conviendrait mieux, effectivement. Utilisez les caisses du MCS pour aussi fixer des votre arme. Hop. Alors là, ils sont partis tellement vite. Hop, lui normalement il est mort. Allez là-haut l'autre. J'ai mis du temps. Hein. Franchement, il aurait pu me tirer dessus. Hein. J'ai mis du temps à viser sa tête ou au moins une partie de son corps, celle qui dépassait. Alors lui, je l'ai touché. Je sais pas comment j'ai fait, sachant que j'étais carrément au dessus de lui. On me tire un peu de partout quand même. On n'a pas vraiment de répit. Comment je fais pour viser d'aussi loin, aussi précisément avec, avec un, une caméra aussi pourrie. Donc voilà. Donc c'est bon, on va le tuer, lui.